Y'a pas les amis bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous l'avez vu au titre c'est du Black Ops Cold War Mais surtout aujourd'hui c'est ce qu'on va appeler un petit règlement de compte d'accord J'ai décidé de prendre le dénommé Yass encore en 1v1 au sniper C'était très très cool vous allez le voir C'est un 1v1 que je vous ai laissé nature parce qu'il était pas hyper long Tu sais tu connais les 1v1 indigestes où les deux mecs sont nuls à chier et qui durent 20 minutes Non là sans editing ça dure déjà 8 minutes c'est assez cool Et franchement si vous l'avez pas déjà vu sur Twitter ou alors en live je ne peux que vous conseiller franchement de regarder jusqu'au bout comme il se doit parce qu'il n'y a pas eu de mensonge ni dans le titre ni dans ce qui a été annoncé donc je ne peux que vous souhaiter un bon visionnage on se retrouve demain dimanche pour du BO2 hein. vous avez compris on est un peu si janvier nostalgie je vais remonter tous les codes un à un et ça tous les 3-4 jours j'espère que vous avez passé, enfin, passé un bon week-end un bon visionnage et je vous dis à la prochaine les amis bisous Elle était bien. Bah, moi il n'y a pas de musique je me concentre là Regardez-moi ce sniper en or. Bon, oh, les gars, les gars, les gars, souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Et je les vais les tout fédérales. donner pour vous faire honneur. Oh là, par contre, le. Oh, la vitesse de visée, frère. Ouais, c'est un peu long, mais ça va en vrai. Oh le niveau <rire> Oh le niveau Allez let's go Bon ok ce qui est bien c'est que je pense que t'as un niveau assez similaire au mien Non non, non non non détrompe toi non, je... <rire> okay, ok je vais regarder quand même après tes petites cam pour voir ta classe et tout parce que putain Oh bien joué ouais. Allez mon Yass Putain oh. Je me trouve impressionnant, perso. Oh putain Let's go! Ou pire classe, mais les gars, mais au pire, vous aurez dû me conseiller pour la classe. Non, mais ça, c'est ouais, typique, je... ils te disent rien avant et puis après ils disent Oh, en fait, ta classe, elle est nulle, les gars. putain! <rire> euh... Oh. Attends, attends, attends, attends, je vais, attends, je vais tout mettre. <rire> Regarde quelqu'un, avant hein, si tu <rire> veux. Hein Mais vas-y, vas-y, modifie ta classe, je te laisse le temps de modifier, tu peux la modifier in-game. Ah, oh, on, on peut modifier ah, Ouais, vas-y, vas-y, prends ton temps, au pire. Ah, okay. Tu veux exactement ouais. la même que moi, au pire Ouais, je veux exactement Vas-y, vas-y, canon, peu. canon, martelé 26.5. Attends, euh, j'enlève tout. Vas-y, le euh... troisième, c'est canon, martelé 26.5. <rire> ok. Le corps, juste en dessous, euh, laser de visée stable, le premier. Ok. Chargeur, 7 cartouche, le premier. Ok. Ah ouais. Poignet, le dernier, revêtement élastique des troupes aéroportées. Ok. Et cross-marathon. Putain, j'avais pas du tout pris ça, mec. Voilà. C'est bon, t'es ready Dès que je vais okay. te tuer là, et ben... Enfin, dès que je te tue, bah... Oh, oh. le petit hitmarker. Oh, putain Bon, ouais, ok, les gars, là, franchement, je vais essayer de trahir. Ouais, hein. ah, let's go. Je vais, je vais essayer de vous faire honneur, les gars, parce que, quand même... Let's go, mon frérot Yes Aaaaah Mais let's go, baby GG Oublie pas qu'elle a la minua parce que tu veux voir où je suis y hein. Y'a le balayage et tout. Oh, GG GG, GG, GG. L'avion commence son opération de surveillance. Oh le bâtard <rire> J'ai vu tu commences à faire des petits gauche-droite et tout. Ouais euh, mec faut brain parce que le radar, putain de merde. Oh putain Let's ah go oh. <rire> Attends, mais comment c'est possible Le travers, il rentre. Putain de merde. Mais... mais... Mais tout rentre hein, dans les autres Calof, tout rentre, C'est quoi <rire> Il est bien, le Toonra, pourtant. Ça <rire> ah, va, yes. Regarde, j'arrive, je sors par la fenêtre. Mais putain mais OK, si je perds si je perds ce duel les gars, OK. <rire> Oh GG GG GG Ah oui ça lui des là on a peur de la foutre <rire> ah. Je vais pas le prendre je l'ai jeté à l'extérieur de la map Ah non il est arrivé oui, à l'intérieur oui. Putain non je joue sur une PS4 Ayas, mon frérot te démoralise pas hein T'avais pas vu. Ah. Ah. Ah. Ah. <rire> J'ai voulu faire le ratis. <rire> Ah ouais, tu rigoles plus avec moi, là, hein Ah là, mon gars Ah ouais, tu parles plus et toi, Yas Ah mais mon gars, mais je, je try <rire> La goutte de transpi, elle perle sur ton front Ah mais mon pote, mais je try comme un fou, hein. Oh Yas, la série Mec, mais je try comme un malade mental, hein Je vois ça, non, mais vas-y, moi j'aime bien. Oh, putain, dommage. C'est l'esprit, c'est l'esprit <rire> Ah oui, ah oui, t'as quand même 16 points, j'avais pas vu <rire> Wesh. Oh le bâtard Ah, ah les coudes, les coudes sont sur les genoux, les gars, là Ah c'est, si c'est, si c'est, de genoux, là, c'est... Ah là, mec Bon là, par contre, c'était horrible, là. Hein. crois que c'était dans les règles... Oh là c'était abominable. C'était dans les règles qu'on a fixé, c'est tout ce qui compte hein. <rire> non t'inquiète je suis pas avec les bars qui... Ski... card scope ou quoi je fais vraiment ça dans les règles de l'art. Il essaye de faire quoi ce bâtard hein <rire> le cap final Je l'ai rentré le 3-6 oh ah Clip les mecs Je l'ai rentré le 3-6 Let's go Quelqu'un me le clip et me le tweet, s'il vous plaît, je veux qu'on le regarde. Je veux qu'on le re-regarde, s'il vous plaît. Oh ah Le 3 6 est rentré Let's go Oh, t'es la dirt. merci pour les 5-7 offerts faire Mourir. Oh là là ah oh, je te jure que je l'ai rentré le 3-6, zéro cheat